Bonjour, nous allons à présent voir comment redresser un post-it qui n'a pas été décollé selon les règles de l'art et qui se retrouve donc à l'horizontale lorsqu'on est face à lui et peu lisible. Je décolle le post-it en question, corne les points de la phase adhésive sur eux-mêmes et lorsque je le repose, il tient droit et est donc lisible.